Élevé. Levons-nous s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 77. Psaume chapitre 77, 77. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 77. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 77. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. « Je pense aux jours anciens, aux jours, aux années d'autrefois, je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejetera-t-il pour toujours Ne serait-il plus favorable Sa bonté est-elle à jamais épuisée Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde Je dis... « Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes faits. Ô oh Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. » Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Les fils de Jacob et de Joseph, les eaux t'ont vu, ô oh Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus, les nuages versèrent de l'eau par torrent, le tonnerre retentit dans les nues et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émue et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et de Aaron. Amen. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tous les fils. Peu m'importe s'il le l'éternel est grand. Confiance en toi, notre Père et notre Dieu. Nous sommes sans crainte, mon béni, mes personnes. Oh Dieu, quand le monde est bouleversé, les événements s'entrechoquent, mon bien-aimé Père. Nous sommes réellement dans la paix, mon roi. Nous te remercions pour cette paix que tu nous as donnée, Père. Nous voulons réellement aussi la préserver, la conserver encore dans nos âmes, mon bien-aimé Père. Merci encore pour ce moment béni que tu nous donnes. Le privilège est encore à ta maison, à toi encore, en ce jour, mon bien-aimé Père Saint, pour réellement louer, exalter ton nom merveilleux Seigneur. Oui, comme nous l'avons entendu, mon bien-aimé Père, tu, tu as fait, tu fais encore des prodiges parmi nous, mon sauveur. Nous te croyons, mon bénévole Père Saint-Dieu. Ta main est encore étendue, mon Père Et les puissants, mon bénévole Père Tivissant, encore davantage, mon roi. En ces temps d'histoire, mon bénémoine, Père au oh Dieu, tu as témoigné et démontré que tu es réellement le même Dieu. Merci encore pour le Seigneur de nos âmes, mon bénémoine, -père, Père Merci encore pour la foi que tu as fortifiée, Père, en démontrant que tu es toujours le même. Hier, aujourd'hui éternellement, mon roi. Oh, nous avons confiance en toi, mon bénémoine, Père au Dieu. Tu n'as jamais perdu la bataille, mon bénévole -père, Père Mais tu as toujours été le Dieu tout-puissant, mon roi. Les grands conquérants, c'est toi, mon béni, père au oh Dieu. Le grand Jésus, c'est toi, mon bénémoine, Père oh Dieu. Qui relève davantage, mon roi, et qui soutient, mon bénémoine Père. Sois béni, sois exalté, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Nos âmes, mon bénémoine, Père oh Dieu, sont vraiment par toi. Parce que tu es réellement le redempteur, C'est lui qui a payé pour notre rachat. Nous te remercions, mon bénémoine, Père, tu vis sans Dieu. Oh, merci encore pour le son de la trompette, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Que ton nom soit béni, mon roi. Nous attendons ta voix, mon bénémoine, Père sans dieu qui parle encore aujourd'hui, mon bénémoine Père. Et qui ramène encore, mon ben, en Dieu, ceux qui sont à toi, à toi mon sauveur. Loué soit ton Seigneur, mon père. Merci pour le cantique. Merci encore pour l'adoration, mon ben, père Dieu. Merci pour le psaume, mon ben, père Dieu. Merci encore pour le cœur et les âmes que tu as touché tu chantes encore davantage, mon roi. Pour la marche que tu fais avec nous, mon ben, père Dieu. Nous avons tellement besoin de toi, père. Merci. Bénis ton peuple encore ce soir. Merci encore pour chaque frère et, et chaque sœur qui est encore connecté encore, de mes Père, sans Dieu, pour les enfants qui ont changé. Chacun, béné, pour Dieu. Ton peuple à toi, mon béné, père vit, sans Dieu. Le cœur s'élève encore à toi, encore aujourd'hui, Père. Nous te remercions. Bénis encore, mon précieux béné, mes frères. Nous rendons gloire à ton sein mon Père. À toi, la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Il est le puissant conquérant, il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il n'a jamais failli, il est toujours le même. Qui si vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes consolés de ce que nous réalisons, que c'est lui qui nous conduit et c'est lui qui a démontré depuis des temps anciens, tout au long, effectivement aussi, de l'histoire des saintes Écritures, que s'il est avec nous, alors nous avons la victoire. Nous le remercions vraiment de ce qu'il a... Il témoigne il ne peut pas changer, et cela aussi est et notre consolation, là aussi où notre foi s'ancre davantage, quand nous pouvons voir effectivement comment il a marché avec ceux pour lesquels il avait fait la, la promesse de pouvoir venir le chercher. Vous savez, 400 ans, ce n'est pas peu, c'est beaucoup, mais il s'est souvenu toujours de, de sa promesse, et chaque moment qui passait, chaque jour qui passait, Dieu se souvenait toujours. Nous de sa promesse à lui. Nous le remercions vraiment de ce que nous pouvons voir, que lorsque il est avec nous, alors nous pouvons dire que toutes choses sont possibles pour nous. Et c'est cela que les Saintes Écritures nous démontrent. Et c'est merveilleux de voir que pendant que le peuple avançait, il y a eu beaucoup de choses qui étaient quand même impossibles, parce qu'ils étaient alors très peu nombreux et, et ces, les assaillants étaient tellement aussi nombreux. Et voilà que pendant que le peuple combattait avec aussi l'ennemi effectivement qui était sorti pour pouvoir les détruire et Moïse était là debout et les bras tendus vers le ciel et pendant que les bras étaient tendus vers le ciel le peuple avait la victoire et lorsque les bras s'abaissaient effectivement eh ben l'ennemi prenait les dessus c'est extraordinaire et là quand on pouvait voir comme cela on dit mais on a remarqué que quand ses bras sont élevés c'est que Dieu agit alors soutenons le bras de Moïse. Et c'est comme cela qu'ils ont soutenu ce bras. Et pendant que les bras étaient élevés, la victoire était dans le camp. Et lorsque maintenant, Josué est avec le peuple pour qu'il entre avec le peuple dans le pays de la promesse, alors que l'ennemi venait où le Seigneur leur avait déjà dit que je vous ai tout par interdit, je vais donner les territoires. Effectivement, l'ennemi avançait, effectivement, aussi. Et, et la nuit aussi venait. Et cet homme a fait quelque chose de particulier qu'on ne pouvait jamais s'y attendre. Et il a prié, effectivement, et il a ordonné que le soleil puisse réellement s'arrêter. C'était des hommes que nous avons eu à pouvoir connaître, enfin, lire dans les saintes Écritures, Des hommes tout à fait ordinaire, au travers desquels Dieu fait, a fait des choses extraordinaires. Ce même Dieu étant aussi avec nous, chacun de nous, particulièrement, c'est que le Dieu que nous prions, c'est même Dieu qui aussi Josué s'est référé aussi, le même Dieu en qui Josué avait aussi confiance, et c'est même Dieu aussi qui a eu à pouvoir donner aussi la victoire au peuple d'Israël. Nous disons qu'il est vraiment le même, hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas une formule, mais c'est la vérité. Parce que il est Dieu, il ne peut pas changer. Et, et si le Dieu d'Abraham est devenu notre Dieu, alors ce qu'il a fait avec Abraham, il est capable de le faire aussi avec nous. S'il a gardé la possédée d'Abraham aussi, il fera aussi la même chose. Pour ceux-là aussi qui ont foi et confiance en lui, et qui croient en lui-même dans les moments les plus difficiles. C'est vrai que le Seigneur a, a eu à pouvoir nous montrer au travers d'Abraham, évidemment, la, la, la, la, la manière qu'il cherchera pour avoir dans un croyant, en fait un croyant c'est celui qui a confiance en Dieu. Et ce que Abraham a eu à pouvoir démontrer, c'est ce que Dieu voulait effectivement, que ça soit manifesté dans celui qui avait confiance en lui. Abraham avait confiance totale dans le Seigneur, et il avait une foi effectivement dans Dieu. Il faisait que, comme l'écriture le fait savoir effectivement, que malgré tout ce qui pouvait se passer autour de lui, les choses qui étaient vraiment impossibles, ben il n'a pas broché. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est quand ce Dieu vient lui demander ce qui lui était vraiment très cher, ça, c'est quelque chose de particulier pour un homme. Et il lui dit même, d'une manière assez claire, « dit Mais prends ton fils là, ton unique là, celui que tu aimes-t'en. tant. Et c'est vrai, il aimait cet enfant parce qu'il lui, il lui était né de sa femme qu'il aimait beaucoup mais qui était stérile. Et c'était l'unique enfant qui était né de Sarah comme vous, vous le savez effectivement. Et, et c'était aussi un, un fils de la promesse, c'est merveilleux cela. Donc euh, Isaac représentait beaucoup pour Abraham et parce que c'était un enfant qu'il a pu avoir dans sa vieillesse effectivement aussi de, de, de, de sa femme qui était effectivement stérile. Et, et son cœur battait effectivement de voir cet enfant grandir. Et et Voilà que, contre toute attente, effectivement, c'est Dieu en qui il avait placé sa confiance, vient lui dire Prends ton fils, ton unique là, c'est lui que tu aimes. Dieu aime éprouver ceux qui sont vraiment à lui. Et surtout, le preuve de la foi. De voir effectivement si nous croyons vraiment à ce que c'est Dieu a eu à pouvoir dire. C'est toujours ça le problème. C'est que notre foi dans ce que Dieu a eu à pouvoir dire. Parce que ce que Dieu dit, c'est sa parole. Mais nous vivons dans un environnement tout à fait naturel. Et qui nous amène toujours à voir les choses dans un milieu tout à fait naturel. Et qui, Dieu nous demande, nous, de pouvoir avoir confiance dans sa foi, dans sa parole, effectivement, malgré ce que nous pouvons voir. Et ça, c'était le cas d'Abraham. Et il avait un fils avec lui et, et il voit que c'est Dieu effectivement lui demande avec instance, viens me l'offrir ». Et même avant cela, la Bible nous fait comprendre qu'il était tellement avancé en âge, il ne considéra point que son corps était usé. Ça c'est quand même fort. Parce que c'est vrai que Dieu nous aide à comprendre ces choses parce que nous ponctuons d'un même parce que nous réalisons que cela, cet homme l'a fait. Mais si un homme l'a fait, ce que tu es capable parce que Abraham n'était pas quelqu'un qui a été fait d'autres matériaux. Mais il était aussi un homme comme toi. Sujet à des épreuves aussi. Et Dieu l'a éprouvé aussi pour la parole qu'il lui avait donnée. Ah oui, parce que lui dire effectivement que... Parce que si vous remarquez très bien, Dieu n'avait pas dit à Abraham qu'effectivement qu'Abraham, tu devrais attendre pendant 25 ans. Vous avez vu ça quelque part Non. Il lui a fait seulement la promesse. Donc à que Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Mais il ne lui a pas dit que oui, il faut attendre 25 ans pour avoir cet enfant. Parce que Abraham vous dit, ah oh, mais Dieu me l'a dit aujourd'hui. Et, bah, et vous savez, ma femme, dans un, dans un mois, dans deux, trois mois, quatre, jours, la femme va tomber enceinte. Et puis bon, on va attendre neuf mois. Il parlant, même pas comme ça. Parce que c'est que chaque homme tel que nous sommes, que Dieu l'a dit, évidemment, bon, demain, évidemment, tout, et ça va se passer comme cela. Mais Abraham, on n'a pas, pas dit que tu vas vraiment avoir à patienter. Non, simplement il lui a dit ça. Et cet homme est parti. Un an est passé, rien du tout. Deux ans passés, rien du tout. Je pense qu'il pouvait prier Dieu, mais Dieu ne disait rien. Ah oui, Dieu lui avait déjà donné la parole. Ça, c'est la chose importante, mon frère, ma soeur. Ça, c'est ce que, que Dieu nous aide. C'est ce que Dieu nous demande à tous. Nous devons vivre par la foi. La foi, elle est importante pour toi en tant que croyant. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que la foi fait fêter le murmure. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur, la foi nous rend conscients qu'effectivement, que, non, il y a quelque chose de vrai, de réel. Parce qu'on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et puis on dit une... est-ce que vous comprenez cela Amen. vous comprenez ce que ça veut dire faire assurance et puis on dit aussi que une démonstration de choses qu'on ne voit pas c'est important cela c'est-à-dire que <rire> c'est des choses dont Dieu te l'a dit donc la foi veut dire effectivement que pour toi la chose elle est certaine et que tu commences à vivre comme un temps, tu possèdes déjà la chose. Ah oui, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais vous n'avez pas prêté attention. C'est-à-dire que quand Dieu te l'a dit, tu vis en fonction de ce que Dieu t'a dit. cest à dire que pour toi, la chose, tu l'as déjà. Non, non, non, non, non. Je, je ne fais pas ça pour que vous dites à non, non non. Ce que je me pose comme question, c'est que, est-ce qu'ils ont vraiment compris c'est ça, c'est ça la question que je me suis posée. Est-ce que ils ont vraiment compris? Parce que c'est, cela, en fait, une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration. Parce que si tu es sûr et certain de la chose, eh ben, tu dois démontrer que pour toi, la chose est là. C'est ça qu'il faut comprendre, effectivement, en rapport avec la foi. Donc nous, nous démontrons qu'effectivement que c'est cela ce que Dieu a eu à pouvoir dire. Eh ben, nous, nous avançons en rapport. Parce que aujourd'hui par exemple, nous marchons comment, mon frère et ma soeur Comment est-ce que nous marchons Parce que il y a donc une promesse effectivement que Dieu nous a faite. Vous comprenez cela et, et cette promesse effectivement, ce que comme les scènes de Ketou le disent, il a dit lui-même, je m'en vais vous préparer une place et quand j'aurai terminé, je, je viendrai vous chercher. Donc nous, nous sommes dans l'attente de quelque chose qui va se passer. Or maintenant, il y a une chose qui est très importante que nous avons, il a grâce de pouvoir comprendre par le Seigneur que pour que cette promesse puisse s'accomplir pour nous, eh bien il nous a bien montré, effectivement, de quelle manière et dans quelle position nous devons être. Ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir voir comment le Seigneur, lorsqu'il parle, effectivement, est plus loin. Et plus loin, il donne encore l'éclaircissement dans ce qu'il a eu pouvoir déclarer. Deux choses que je montrais. Lorsqu'il a dit euh, à, dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit, mais la sémence de la femme, il appelle la sémence de la femme. Et puis, on pouvait interpréter comme on pouvait penser, mais plus tard loin, dans Esaïe, effectivement, au chapitre 10, il clarifie. Ah oui, lui-même il clarifie parce qu'il a dit, il veut que nous ayons la compréhension de la chose. Il dit, mais voici donc, la Vierge, la Vierge, concevra. Donc il nous ramène à voir comprendre Genèse 3, verset 15. La sémence. Quand une Vierge conçoit, c'est qu'elle n'a pas été touchée par un homme. La Vierge concevra. La sémence de la femme. Donc pour la première fois, une femme a une sémence. Chose comment impossible. Parce qu'une femme, Dieu est grand. Parce qu'une femme ne peut pas avoir de sémence, ce n'est pas possible. Mais déjà dans Genèse, il avait dit, oui, une femme aura une sémence. Bien sûr. Comment cela se fera t il Ah, il est bon notre Dieu. Puis il vient nous faire comprendre qu'en fait, la sémence, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que Ève, lorsque l'âge Gabriel lui a parlé, il a cru, elle a dit que cela me soit fait selon ta parole, ce qui était dit dans les saintes écritures. Donc, on comprend qu'effectivement que. C'est le Seigneur, notre Dieu, il aime effectivement nous ramener dans les choses pour que nous comprenions que les choses qui sont avec Dieu, ce sont des choses qui sont vraies, réelles. Même s'il si l'a dit. Parce que, regardez comme l'Écriture nous montre effectivement dans, dans, dans je crois que c'est dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 1, il dit, il dit, il dit le verset 2, 3, il dit, il dit mais c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, dont le cosmos que nous voyons, a été fait par, par quoi était-il fait C'est écrit dans les livres des Hébreux, chapitre 11. Lisons Hébreux Hébreu, chapitre 11. Voilà. Or la foi, verset 1. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et pour la voir, posséder les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, le cosmos, a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, qui vient de l'œil nu, mais dans l'œil qu'on peut voir, n'a pas été fait de choses visibles. cest veut dire que les naturels n'est pas venu par le naturel, il est venu par la parole de Dieu. Et ce que ni toi ni moi ne pouvons pas arriver va pouvoir... Alors, nous comprenons qu'effectivement, que, cela là que nous ramène à pouvoir comprendre, comme l'Écriture le fait savoir, que et ce qui euh, concerne la foi, c'est que nous réalisons et nous croyons que la chose, elle est là, elle est vraie, que nous la possédons, et nous agissons aussi en fonction... En fait, quand on agit en, en fonction, cela veut dire effectivement que nous avons la foi. Romains au chapitre 2, je veux que vous prêtiez attention. Chaque fois que j'ai dit le chapitre 1, ben prenez vos Bibles et lisez avec moi. Romains au chapitre 2, regardez. Romains au chapitre 2, je pense que c'est cela. Oui. Romains au chapitre 1, chapitre 2, et il nous dit ceci. À, au verset 13. Romains 2, 13, il nous dit Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Est-ce que vous suivez Ok. La loi, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, si là, sont contents, là, qui sont justes devant Dieu. Alors, qui sont ceux qui sont justes devant Dieu Écoutez, le verset suivant, il dit « Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront donc justifiés. Et la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi en qui En Jésus-Christ. Vous voyez que qu'il faut une démonstration. Ah oui, il pas se bonnets simplement à écouter parce que tout le monde peut écouter. Mais les croyants, qui démontre que ceci est vrai, parce qu'il la met en pratique. Amen. Mais c'est ça, mon frère, c'est ça, ma soeur. Parce que c'est bien d'écouter. Ça démontre que vous avez écouté, mais pour montrer que vous avez cru, à ceux qui, bon, vous observent, ils dit mais on voit qu'ils vivent vraiment cette parole. C'est qu'il a cru la parole. C'est qu'il a reconnu que cette parole est vraie. Donc il s'y accroché, et on la voit dans sa vie. Autrement, nous sommes simplement des pharisiens, des sadducéens, des comédiens en fait. Des gens qui aiment beaucoup de blabla, parler, hein, qui, qui sont des saints simplement de l'extérieur, mais à l'intérieur, on ne fait pas cas des choses de Dieu, c'est important cela. Vous savez, frères et sœurs, il nous faut grandir au jour le jour en fait. Et plus nous grandissons, plus aussi notre attitude, notre façon de nous tenir, de faire tout. Et c'est vrai, frère. Et, et ce n'est pas possible sur le monde, quand il avait trois mois, il, il, il agissait autrement. Maintenant, il a quatre ans, c'est tout à fait un homme. On voit par ses actes, par ce comportement, parce qu'on va parler qu'il a grandi, il, il fait les choses comme un homme, grandi, grandit pas un bébé. Nous aussi également si réellement nous grandissons spirituellement, on le sent dans le jour au jour. Et quand nous nous rassemblons, on sent aussi. Puis le Saint-Esprit vient. C'est comme un, c'est comme un marché. C'est comme un marché. On va, on fait le compte, effectivement, ou pas mais, mais non. Ici, c'est, c'est une maison de correction. Disons, on vient pour devenir meilleur. Pas pour devenir pire, mon frère, mais meilleur. Pour devenir meilleur, il faut les désirer. Parce que qui peut te changer? Pas moi. Mais c'est Dieu qui te façonne par sa parole. C'est quand tu crois, alors tu changes, mon frère. Vous savez, il <rire> n'est pas qu'on est comme ça, et puis parfois, il a dit, mais à ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient, voilà. L'action de la foi est très importante, oui, pour ce que Dieu dit. Parce que, mon frère et ma soeur, si tu ne crois pas à ce que Dieu dit, mais c'est sûr et certain que Dieu ne peut rien avoir avec toi. Donc mon objectif à moi, c'est toujours être un croyant. Un croyant, il a confiance en Dieu. Seigneur, je ne peux pas faire dix ans être toujours quelqu'un qui ne change pas. Ce n'est pas normal. Soit quelque part, je suis un stubborn. C'est qu'il y a un problème avec moi. C'est que je ne te fais pas confiance. C'est ça notre problème. J'avais mis ma confiance à l'éternel. Et il a écouté ma prière. Bon, tu as dit non Mais toi tu as mis ta confiance en qui C'est ça le problème. Oh Seigneur tu n'exourges pas. C'est normal. Tu n'as pas confiance en lui. Parce qu'il te parle et tu ne l'écoutes pas. Mais tu veux faire les choses à ta manière à toi. Et tu veux qu'il puisse agir pour ce problème. Mais il ne peut pas. <rire> tu veux que Dieu agisse effectivement. Mais montre lui que tu le veux. Ah oui, messieurs, oui, madame. C'est sûr et certain. Et vous savez comment nous prions Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on dit encore quoi Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Et puis on dit quoi Vous avez remarqué Que les deux de nous viennent après que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc moi je fasse d'abord ta volonté pour que maintenant tu me donnes. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Amen. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Mais oui, monsieur, c'est sûr et certain. Vous, vous, vous, vous, vous prenez Dieu comme si c'était un, un vôtre boulange qui peut faire n'importe quoi pour vous. Non, mon frère et ma soeur, réveille-toi. Tu seras surpris à la fin. Que tu as couru, tu as couru, tu arrives. Oh. <rire> je me souviens, je ne sais pas, euh, je crois que c'est euh, My Darling, c'est Déborah ici qui m'a montré. Ça, il m'a montré, il avait son, son, son téléphone <rire> et il m'a montré un, un, une vidéo. J'ai dit Seigneur. C'était quoi C'était aux États-Unis, et je crois quelques-uns parmi vous de l'avoir vu. Alors c'était un, un, un, un monsieur avec sa femme. Et c'était des croyants. Et voilà que euh, la femme était sortie pour aller au travail, et puis, on couches, et puis le monsieur restait avec les enfants à la maison. Vous suivez Vous suivez Amen. Alors, la femme revient, le monsieur a fait ceci. Je crois que c'était un frère, parce qu'il croit. Il a pris euh, son pantalon, il a mis dans marche d'escalier comme ça, donc pantalon couché, puis il a mis sa chemise... <rire> dans le dans, dans la marche d'escalier, et puis à côté, il a pris la robe de sa fille aussi, là, et puis le, le bas, puis le dessus ici, encore les vêtements de l'enfant dans la maison, donc des vêtements laissés, en fait comme si des gens sont sortis des vêtements. Alors la femme, elle vient de la maison, elle ouvre la porte, elle le trouve dans la marche d'escalier, comme quelqu'un qui a un costume, les cravates, la chemise, les bras et tout ça, les pantalons, mais il n'y a personne dedans. Et puis, elle avance encore, elle voit encore pour les enfants. Donc, les vêtements sont rien du tout. Donc, c'est c'est comme, c'est comme quelqu'un qui est dans le vêtement, et puis après, il disparaît. Il a compris. Elle crie. Jean, Jean, Jean. Jean ne répond pas. Eh, Wivine, oui, Wivine. Oui, il ne répond pas. Eh, Gabriel, Gabriel. Personne ne répond. Et puis, il dit, Oh. Et puis, là, il a commencé à crier. Et là, Il a commencé à tourner. Donner, Jean, Jean. Et puis, il dit, Oh, Seigneur, l'enlèvement a eu lieu. Elle a commencé à l'appeler, mais écoutez ce qui' s'est passé. Il dit, Seigneur, Seigneur, je me suis répandu ce matin. N'oublie pas ma repentance. Donc elle dit que le matin, elle s'est répentie. cest à qu'elle était consciente. Elle dit, mais souviens-toi, Seigneur, je me suis répandu ce matin. Donc en fait, elle regrettait déjà. Le fait qu'effectivement, qu elle dit, mais Seigneur, ne peut pas m'oublier parce que ce matin, je me suis répandu. Et voilà que... Et là, ce son mari qui est sorti, effectivement, pour quand même... Je crois qu'il lui a montré, effectivement, qu'ils étaient vivants. Mais c'est simplement pour montrer, qu effectivement, que dans quel état nous devons être. Parce qu'on ne sait jamais. Ah oui, on vient, on vient comme ça, on vient comme ça. On ne sait pas quand on rentre sur le chemin à la maison. On ne sait jamais. Parce que, frère, si nous, nous croyons vraiment... Parce que c'est important que vous écoutez d'abord. Si nous, nous croyons vraiment que l'enlèvement va avoir lieu, je crois que nous serons, comme l'Écriture les dit ici, je pense que, juste simplement pour un peu non, un pierre, deux pierres au chapitre 3, Deux pierres, je pense. Deux pierres, deux pierres, je suppose que c'est cela. Deux pierres. Wow, chapitre 3. Voilà. Je suppose que.. Ah ben voilà. Euh, ah, ah, ah, de Pierre chapitre 3, le verset euh, 10, il dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours-là, les cieux passeront avec fracas. » On nous dit, hein, on nous Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres que leur enferme sera donc consumée. » On nous informe, même si on ne le croit pas. Est-ce que vous comprenez si si, on ne vous demande pas, on dit, bon, croyez frère, pas si vous ne croyez pas, eh bien cela ne va pas arriver. On n'a même pas besoin que vous croyez. On vous dit, les choses seront comme ça. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, que vous prenez en considération ou pas, ça va se passer comme ça. Mais le problème, c'est que la question va savoir, mais de quel côté tu seras Maintenant, nous continuons. Donc, c'est pas dit, mais puisque tout cela est en voie... Je pense que dans la, dans, la, dans votre version, je vais lire avec vous ici, hein, qui est un peu particulière. Vous avez vos bibles avec vous J'aime toujours quand je lis que vous lisez aussi. C'est pour ça que je prends ça. Donc, 2 Pierre, euh, 2 Pierre au chapitre... Ah, j'étais au verset 10. Donc, 2 Pierre au chapitre 3, verset 10. Voilà. Je dois prendre la même chose qui Voilà. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Alors, on lui dit... Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera donc consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elle ne vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attendant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondront. Amen donc ici, je crois que dans la version que moi j'ai, je relis ici là-dedans aussi, il dit, verset 11, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saines ?» Ah oui, et puis, il continue, « et athée, et attendez et athée l'avènement du, du, du, du jour de Dieu, jour à cause duquel le ciel enflammé se dissoudra. » Donc si nous croyons que les choses seront ainsi, alors notre conduite sera différente. Ah oui, messieurs, et madame, non, on ne va pas dormir, pas en légère tout le temps comme ça. On vient et puis on. Non Chaque jour je dois me, me, me, me contrôler. Comme cette femme criait, dit, mais Seigneur, nous, ce matin, je me suis repenti. Comment ça se fait qu'ils sont partis, je suis resté Oui. C'est important mon frère de prêter attention ici. C'est nécessaire. Vous devez vous poser la question. C'est vrai. Votre attitude, votre comportement, ce n'est pas l'effet de dire que Seigneur, je vais mardi, je vais. Se dire. Dieu ne t'a pas dit de pouvoir compter les jours que tu viens ici. Ce qui importe, Dieu, c'est ce que toi, tu es devenu par la parole. Nous l'avons entendu effectivement. Il s'est dit, mais ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi, ou la parole. Non. Qui sont juste devant Dieu. C'est ceux qui mettent en pratique. Et pour mettre en pratique, il faut croire. Donc si tu ne crois pas, tu ne pourras pas mettre en pratique. Donc, c'est que. Alors, nous comprenons que la foi marche avec. La foi marche avec l'obéissance. C'est parce que vous croyez que vous mettez en pratique, que vous obéissez. N'est-ce pas, ma soeur C'est important. C'est parce que vous croyez que vous mettez en pratique. Mais alors, ça veut dire que les doutes marchent. Les doute marchent avec quoi L'incrédulité. C'est sûr à certain. La qualité donc la désobéissance. Puisque vous ne croyez pas, alors, eh ben, vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, parce que ça ne vous dit absolument rien. Mais si vous croyez, comme l'écrit tout dans deux pierres nous a dit, mon frère et ma soeur, eh bien, on ne va pas vous trouver en train de perdre votre temps dans les cafés. Hein. <rire> ah oui de discuter sur, sur, sur des choses qui n'ont rien à voir, entre dans des, dans des conflits, pour des choses de rien du tout. Non, mon frère. Ou être là en train de pouvoir penser, il pense à moi ceci. Non, nous l'avons entendu, non. Je m'occupe de mon problème. De me préparer pour aller, si lui il veut rester, ce n'est pas mon problème. S'il est dans ses pensées, c'est pas mon problème. Moi, je veux partir. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu nous aide, on doit arriver à pouvoir s'exécuter. Chaque jour, Seigneur, je veux que ma marche augmente. Aide-moi. Parce que le diable va utiliser l'un ou l'autre pour te freiner. Bien sûr, c'est vrai, mon frère. Il, il va pas te tout le... Surtout quand il voit ton zèle. Oh là là là là là là là là. Il va utiliser n'importe quoi, n'importe qui, effectivement. Il va voir, mais qui est, qui est, qui est, qui est, qui est. Et puis tu sors, quand tu vois quelqu'un qui tu lui as rien fait. Simplement, vous savez comment ça fait, non Vous les dames, vous savez, non Avec un... Vous connaissez, non tu Non, tu ne lui as rien fait. Tu simplement, oui. Et tu te prends pour qui Sœur, sœur. Et puis tu descends souillé directement. Tu veux aussi répondre. Mais non, quand tu fais ça, tu te mets le piège. Ah non Et, ah, et tu te sens pour qui Ah oui, tu sais, j'ai toujours été mauvais. Si je peux être bon, c'est seulement la grâce de Dieu. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais quand tu dis ce que tu es, voleur, je dis, par la grâce de Dieu, je sais que je l'étais, mais il m'a sauvé. Mais c'est vrai, frère, que les gens nous critiquent, ils ont des raisons. Parce que, je donne un exemple, si aujourd'hui, il, il, il me critique, il dit, je n'ai pas aimé ta cravate, mais il a raison. Ta cravate me dérangée, c'est pour ça que je trouve que tu Ça ne va pas avec toi, ta cravate me dérangeait. C'est normal. Ma cravate me dérange. Mais ma cravate ne me dérange pas moi. Est-ce que vous comprenez Donc lui, il est dérangé par ma cravate. Moi, je ne suis pas dérangé par cela. J'ai dit, elle te dérange. J'ai dit, aïe, aïe, aïe, aïe, Je n'ai pas cherché à te es déranger. Est-ce que vous comprenez Je n'ai pas un conflit. Oui, tu n'aimes pas. Donc moi aussi, qu'est-ce que j'ai à faire avec ta la tienne là Non elle est prête à en tout cas, j'ai pas fait exprès. Mais chez moi, je crois qu'elle passe bien. Est-ce enfin, que vous comprenez Donc, c'est que nous ne devons pas entrer dans des choses inutiles. Vous savez, frères et sœurs, on vous provoquera toujours. On vous créera toujours de problèmes. Les élus ne créent jamais de problèmes aux gens. Les diables les cherchent le diable les cherche par tous les moyens à les faire faire ceci. C'est vrai, frère. Mais c'est pour ça que le Seigneur a dit une chose. Vous avez remarqué Est-ce que vous avez remarqué Donc Vous allez voir, vous l'avez remarqué. Vous avez remarqué, dans sa prière, quand il priait, Jean chapitre 17. Vous avez remarqué comment il a prié Regardez bien. Jean, Jean 17. Et c'est cela. Ah nous, nous allons prier. Jean 17, regardez. Jean 17. Il nous dit Ah il dit ceci, je vais dire quand même dans votre question ici, parce que parfois il m'arrive que là-dedans je ne trouve pas bien. Pardonnez-moi, je vais d'abord trouver, voilà, il dit ceci. Ah, je vais commencer un peu plus haut, il dit, d'abord il dit ici, ah, pour que vous puissiez comprendre, hein. fait, verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Vous comprenez ce que ça c'est le nom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 ce que tu m'as donné, enfin qu'il soit un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Vous avez remarqué, non Il dit, Pierre, Pierre, Simon, Simon, Satan, avec la main pour t'écribler comme du fromage. Vous vous souvenez Eh oui, mais il a prié pour lui, pour qu'il soit protégé. Quand Dieu a fait, je continue, quand Dieu a fait un choix, il faut s'être assuré que Dieu vous a choisi. C'est pourquoi il faut que nous comprenons, c'est quand même pour le peuple de Dieu, parce qu'on qu dit que toutes choses comme... Il, il faut jamais, c'est vrai que ça nous arrive, de se plaindre et de dire, mais Seigneur, pourquoi une telle chose m'est arrivée Je fais tous les efforts pour ne pas arriver à ça, mais ça, c'est quand même, ça m'arrive, effectivement, ça nous arrive, mais il ne faut jamais faire ça. Parce que... C'est dur et difficile pour nous. Mais tout ce qui nous arrive, comme nous avons choisi de pouvoir marcher avec Dieu et l'aimer, c'est que le Seigneur permet. Et c'est aussi douloureux d'apprendre que tout ce qui nous arrive, effectivement, qu'on qu court pour notre... On a difficile d'accepter cela. Humainement parlant, c'est difficile parce que tu te tiens là, tu pleures, tu dis, mais Seigneur, je ne voulais pas une chose pareille, comment est-ce possible, mon Dieu, quand même, c est, c est, ça peut pas arriver, ça Mais oui, c'est arrivé. Et tout ça pour ton bien. Donc, toute chose, ce écoutez très bien, pour ceux qui aiment Dieu, c'est quand vous vous intéressez tellement à Dieu, que vous l'aimez tellement, alors là, n'oubliez jamais ceci, les démons se tournent contre vous. Ils vont vous chercher dans tous les domaines pour vous avoir. Mmh. Parce qu'ils vont vous mettre dans des situations, chercher à vous mettre dans des situations pour vous empêcher de pouvoir prier. Ah oui. Parce qu'ils savent que si tu prends ton temps de pouvoir prier, quand tu te lèveras, les démons vont s'enfuir c'est vrai, frères et sœur. Et, et alors ils vont tout faire pour te distraire parce que toi, fils et fille de Dieu, il y a au-dedans de chacun de vous, effectivement le désir d'une consécration profonde à Dieu mais quand vous voulez maintenant vous consacrer à Dieu vous voyez autour problème là, distraction ici facturistique, tout ça, tout, tout ça vient en même temps maintenant tu commences à mais comment je vais faire effectivement c'est ça le problème Nous avons un ennemi qui, nous, qui ne voudra jamais notre bien. N'oubliez jamais cela. Ça veut dire que quand nous entrons à la marche avec Dieu, alors les combats commencent à charner. Et pour ça, vous voyez beaucoup de frères et sœurs qui, quand les situations arrivent comme ça, ah, ils sont démoralisés, ils sont découragés. Pourquoi Parce qu'ils voient que je ne veux pas espérer que ça puisse arriver. Là que je m'accroche à Dieu. Comment Je m'accroche à Dieu et puis je vois, boum, ça m'arrive Beaucoup relâchent, beaucoup tombent, beaucoup commencent à pouvoir... Maintenant, se Seigneur, Seigneur ». Mais en fait, ce que nous devons réaliser, une chose qui est très importante, c'est que chaque fois que nous passons par ce genre de situation, <rire> relève ta tête, regarde là plus haut à Golgotha, pose-toi la question. Qu'est-ce qui a fait que cet homme soit à cet endroit Et puis pose-toi encore une question. Cet homme que je vois là suspendu, d'abord quel mal a-t-il fait Pose-toi encore la question. Mais depuis sa naissance, comment ça a été sa naissance et sa croissance Dès l'instant où il naquit, les troubles ont commencé et puis quelques temps après... C'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de quoi Mais de tuer tous les enfants mal. On les cherchait, lui, déjà dès sa naissance. Les combats. Lorsqu'il est entré dans le monde, dès sa naissance. Et voilà maintenant, quand il a commencé maintenant à pouvoir maintenant démontrer qu'il était la parole de Dieu qu'il aimait Dieu. Alors les combats jusqu'à ce qu'il soit venu. Alors dans Ésaïe 50, on nous dit, homme de douleur. Ça, vous n'aimez pas. Moi, j'ai crois en Dieu, tout va doit se passer bien, Seigneur, puisque je t'ai pris. Non, Monsieur, en tant que fils et fille de Dieu, armez-vous de courage. Les souffrances et les douleurs et les épreuves font partie de notre vie jusqu'à ce que nous partons. Parce que nous attendons la, la rédemption de notre corps. Aussi longtemps que nous sommes là-dedans, oui, nous avons du combat. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir être fortifiés par la foi. Ne négligez jamais parce que quand votre foi diminue, eh ben les doutes viennent, la chair prend les déçus, alors tout devient impossible. Alors on commence à se dire mais pourquoi, pourquoi Il n'y a pas de pourquoi, pourquoi. Examine-toi. Si tu as été avec Dieu, quoi? simplement dit Seigneur, merci pour tout ce qui m'arrive. Parce que si Dieu permet le preuve, il t'en fera sortir. Ça vous pouvez l'écrire dans vos journaux. C'est pour ça, ne perdez jamais la foi. Le preuve est tellement si lourd, on a l'impression, on dit, mais ici, si, mais c'est fini, je vais exploser. Non, monsieur, persévère. Parce que Dieu qui a permis cela, il te regarde, monsieur. Il ne t'a pas abandonné. Il regarde comment tu vas réagir. Il dit, c'est mon fils, c'est ma fille. Je veux voir. Parce que mon frère et ma soeur, plus ils grandissent, les dégâts de preuve montent encore davantage. Oui. Nous sommes des soldats. Nous ferons pas dire l'armée de Christ mon frère Parce que remarquez très bien Que nos frères nous ont précédé Mais les prêtres juste quand même On les sciait, on les brûlait On dit non, je ne crois plus en ce Dieu On disait mais réunis c'est Jésus et tu vas vivre Oui, c'était aussi l'épreuve Toi et moi on ne sommes pas encore arrivés là Amen. Nous c'est les factures, nous c'est les problèmes financiers Oui, mais eux c'était la vie tu réunis, c'est Jésus et tu as la vie sauve et puis tu donnes de l'argent. Mais il dit non, vaut mieux mourir effectivement qu'il est régné. Ils avaient confiance en ce nom, ils croyaient effectivement. Mais regardez ce qu'ils sont devenus. Vous pensez que Dieu n'a pas de fils et de filles Vous vous trompez en fait. Quand vous, l'épreuve vient. Et le moral descend plus bas et que vous n'avez plus confiance en Dieu, à côté de vous, il suscite quelqu'un. Il donnera plus ou moins presque le même genre de preuve. Pourquoi monsieur Parce qu'à la, la barre du jugement, bien sûr, tu pourras dire, ah mais c'était quand même lourd pour moi, dit, mais et... Jean Bosco, un exemple, hein? Vous connaissez comment Jean-Bosco est arrivé ici, non Jean Bosco, lève-toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé L'épreuve que tu avais, comment s'est passé effectivement Eh bien, tu connaissais quand même Jean Bosco. Mm -hmm. Qui passait par le même épreuve que toi. Oui, mon frère et ma soeur, vous savez, Dieu a fait de nous des êtres humains, chacun de nous. Mais maintenant, il ne faut pas que je que C'est vrai que Dieu va faire. Mais toi, tu dois aussi. Démontrer à Dieu, Seigneur, les, sur la terre ici, il n'y a rien. Souvent nous disons notre bouche, effectivement, il n'y a rien qui me plaît plus que toi. On lit la bouche. Mais maintenant, quand Dieu va maintenant envoyer une épreuve, pour voir maintenant ce que.. Mais c'est vrai, ce que toi tu es. J'ai parlé, je ne sais pas moi, avec elle, avec qui, donc j'ai expliqué, effectivement, je ne sais plus très bien. Vous savez, il disait, mais vous avez remarqué Job hum, Vous connaissez tout Job, non Regardez comment Job aimait tellement Dieu et comment... J'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, j'ai dit, pendant que Job passait le preuve c'est toi et moi qui voyais que c'était Dieu qui Satan venait, puis Dieu lui a parlé. Mais Job ne le savait pas. Donc Job était comme toi et moi, quand nous passons par les feux, on s'arrache les cheveux. Ah oui, oui, c'est nous qui voyons comment Satan est parti, Dieu lui a parlé, as-tu remarqué, Job ne savait pas que Dieu parlait de lui au ciel. Vous comprenez? Alors quand, quand les prêtres venu, effectivement, vers ben Job, effectivement, oui, c'était tellement fort. Pour lui, c'était terminé. Et quand même, en plus, tes amis sont venus encore, ils ont encore mis encore davantage au plus bas. C'est ça le problème avec des frères et des sœurs quand quelqu'un passe par l'épreuve mais alors c'est c'est les les, les les et tu vois non quand vous avez un frère ou une soeur qui passe par l'épreuve mettez-vous à sa place parce que ce qui arrive au frère ou à la soeur peut aussi vous arriver on aime trop quand quelqu'un est dans une situation difficile là on devient les personnes à donner tout le temps de conseils mais prenez simplement le temps de voir quand même prier Juste vous approcher parce que, ah si celui arrivé comme ça, c'est parce qu'il a fait ça. C'est parce si, c'est Mais qui vous a révélé qu'il a fait ça C'est ça le grand problème. Moi, je ne vais pas chercher à juger les gens. Je suis déjà moi-même pas bon. Je préfère m'occuper d'abord de mon dossier. Ah oui, j'arrache d'abord mon dossier avec Dieu. Et si maintenant Dieu me dit, occupe-toi maintenant de ce dossier-là, puisqu'il a fait ça, alors je vais m'occuper. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, je ne vais pas directement, je regarde. Oh, rien que par le mouvement qu'il a fait dire ça, ça veut dire que vraiment il a, il a mal agi à l'endroit de Dieu. On ne sait pas, peut-être la personne est en train de voir passer par une, une épreuve comme Job. Je regarde même pas bien les temps. Et alors, vous remarquez. Et puis, et puis, souvent, quand on est dans l'épreuve, effectivement, que la pression des gens viennent, des frères, des sœurs, et puis tu commences à divaguer toi-même. À cause de celui qui va, parce que tu vas entendre, ça, ça fait mal frère. Oh tel frère a parlé de toi comme ça. Oh, les gens que tu tu aimes tellement, dont tu n'as pas vraiment... Bonheur. Non, ils commencent à pouvoir parler du mal de toi. Ils vont dire oui, il a fait, et ceci et cela. Et vous savez, ça brise les cœurs. Hein? Ah oui, ils, ils se sentent maintenant, parce que Dieu est pitié. C'est comme cela que Job, dans cet état-là, ses frères et tout ça, regarde les discours qu'ils ont fait. Oh là là là là là là là. Ils ont accablé Job, ils ont accablé Job. Job était un fils de Dieu. Non seulement ses frères et soeurs, effectivement, dans ses amis, effectivement, qui étaient là, qu'on appelle, et aussi sa femme, les enfants, les autres, de toute façon, étaient partis. Mais quelle souffrance pour un homme. J'ai toujours eu à pouvoir dire Seigneur, aie pitié de nous. Nous, ici, qui, est un petit bobo comme ça, on commence à, à mourir, même Dieu. Vous savez, frère, moi j'ai la grâce de servir le Seigneur avec le ministère qui m'a donné beaucoup d'églises, beaucoup, beaucoup de frères, de par le monde. Et ceci, si Dieu me témoigne, c'est vrai. Il m'appelle, vous ne savez pas comment, il m'appelle, il y en a, il est arrivé à un projet, il me dit, mais frère, tu vois, j'étais tellement pigé. ah non, Dieu, que Dieu pardonne. Mais il a dit, j'ai dit ça à Dieu, j'ai dit, comment est-ce que, quelle est, quelle est la taille du problème que tu pouvais arriver à pouvoir avoir pour prononcer une telle parole à l'endroit du Seigneur parce que quand je vous dis ça, vous dites non frère. non, monsieur, à cause de la, la pression, la, moment, les, les, les gens, ils commencent à dire n'importe quoi à Dieu. Mon frère et ma soeur, de quelle valeur peut-être quelque chose sur cette terre qui soit plus important Je ne sais pas, d'arriver à pouvoir considérer. Non, non, c'est que c'est quand même fort. La pression des gens, et la manière de faire En fait. Quand l'homme, nous revenons à Job, quand Job a été mis dans cette pression, vous savez ce qui m'a frappé, c'est que Job dit. Maudit soit les jours. où <rire> On a été dit à ma mère, à mon père, qu'un fils vous est né, Que ces jours-là soient maudits. Alors j'ai dit, ah, et l'anniversaire. Et puis il dit, qu'il n'y a plus d'allégresse il est réjouissant, il dit, oh donc on ne peut pas maintenant ah oui, il dit, oh oui c'est écrit dans la Bible là. il dit que le soleil ne brille pas sur ces jours-là il dit, c'est quand même extraordinaire et il dit que ces jours-là ne soient pas nommés comme un jour et eh bien oui Job dit que ces jours-là soient maudits. J'aurais aimé être comme un avorton. Et j'aurais aimé ne pas naître non plus, ne pas venir sur cette terre, effectivement. Ah, vous savez, c'est douloureux. Donc, les choses douloureuses. La souffrance, effectivement, aussi pousse les gens dans un. Or oh, Job ne savait pas, il ne savait vraiment pas que ces Dieu-là l'aimait tellement qu'il ne pouvait jamais l'abandonner. Et que cette épreuve-là n'était simplement qu'une sorte de passerelle au travers laquelle son Dieu voulait lui révéler les choses. C'est vrai mon frère et ma soeur. Je vous l'ai toujours dit ici non il disait que quand un arbre meurt, il a donc de l'espérance. Il peut revivre encore. Mais quand un homme meurt, il n'y a plus d'espérance. Mais Dieu voulait l'amener à ce qu'il puisse voir. Que quand un homme qui croit en Dieu meurt, il a l'espérance. C'est pour ça qu'il a amené à ce que maintenant qu'il puisse voir. Voilà, l'homme qui disait, il n'y a plus d'espérance, il s'est écrié, que mes paroles soient écrites avec un purin, gravé dans le roc. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Job, tu étais là, dans Mais pourquoi, l'homme? Il dit, je sais! Tu sais quoi? Comment elle a su? Il dit, mais je sais! Que mon rédempteur est vivant! Il dit, même si mon corps est détruit, Alléluia! Il dit, même ma chair est complètement pourrie. Il dit, mes yeux et non ceux de nôtre verront mon rédempteur. Vous savez qu'il l'a vu? Bien sûr, monsieur. Bien sûr, monsieur. Son rédempteur est venu, il est descendu et Job est monté. Mon frère et ma soeur, le preuve d'être aussi dur, aussi lourd. Mais soyez sûr et certain que si Dieu te le fait passer, tu sortiras toujours victorieux. Jamais baisser les bras. Frère et soeur, il ne peut pas y avoir une dépression parmi les enfants de Dieu. Un fils de Dieu ne peut pas être dépressif. Non. Alléluia. Non, il doit être fort. Dans l'épreuve, il continue à remplacer. Mais Dieu l'a dit. Peu importe. Bien sûr. Parce qu'il est Dieu qui ne change pas. C'est comme ça qu'a été Abraham, notre père, évidemment, aussi. Et vous avez vu les projets que Dieu avait fait effectivement, pour, pour Job. Parce que Dieu vient lui dit, je termine par là. Le Seigneur vient lui dit, car il a tellement parlé, parlé, parlé, parlé. Puis Dieu lui dit, et parce qu'il est venu je suis devenu, Puis lui dit, mais... Qui est celui qui obscurcit mes dessins Parce que Dieu a des dessins pour vous. trop parler dans la citation « pourquoi ça m'arrive effectivement. Donc s'est dit, mais tu obscurcis mes dessins. Ah ben oui. Parce que ce que je suis en train de pouvoir faire, je sais ce que je fais pour toi. Et à la fin, Dieu lui a redonné. Au double De ce qu'il avait perdu. Ses enfants, lui a donné les enfants qu'il avait perdu. Et il était l'homme le plus heureux. Frères et sœurs, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, toi et moi, pour que nous puissions avoir des témoignages. Nous devons être des hommes qui ont la foi, peu importe les épreuves, même les difficultés qu'on passe, qu'on pleure, on se le dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Merci pour ceux qui m'arrivent. Les gens vont dire, mais il est malade. Merci pour ceux qui m'arrivent. Mais frère, quand même, ça ne va pas. Merci pour ceux qui m'arrivent. Gloire à toi, parce que tu connais... Tu connais ce qui est meilleur pour moi. Tu sais comment me tailler. Tu sais comment agir pour moi. Oui, c'est vrai, frère. Quand, quand Dieu vous aime, il sait comment vous tailler. Oh, Qu'il nous aide à comprendre, effectivement, son amour pour nous. Mais pensez-vous que c'est Dieu qui était assis dans son... Vous savez, il est tellement glorieux, vous connaissez Qu'il puisse devenir homme et souffrir cela pour qu'il vous envoie à vous détester, pour que vous puissiez vivre en souffrance sur la terre sans qu'il ne fasse rien. Mais c'est à cause de vos souffrances que Dieu est devenu homme. C'est vrai, non Quelle est la chose que Dieu ne peut pas vous donner Si je pose cette question, quelle est la chose que Dieu ne peut pas vous donner On dit que nous avons tout pleinement en Christ. C'est que Dieu nous a tout donné. Mais le Seigneur sait une chose, je termine, il sait une chose que toi qui désires avoir des moyens financiers aujourd'hui, que s'il si te donnait un million, il va te perdre. Vrai. Sure. Toi, tu ne le sais pas, mais il sait. C'est pourquoi il calcule la bourse. Ah oui, bah oui, parce qu'il veut te tenir. Quand il verra que tu as vraiment grandi et que tu aimes beaucoup sa parole, il ouvre encore. Bien sûr, nous avions des petits tacos de voitures ici, nous. Dieu nous tenait, vous savez non Et quand il a vu que nous l'aimions plus que les voitures, il a donné de nouvelles voitures. Amen, amen. Ouvrez vos yeux quand même et voyez quand même, aimons le Seigneur. Ayons confiance en ces Dieux. Lève-nous, nous allons prier. Toi qui donne la vie à tes pieds, je veux m'asseoir, me marie, à l'heure douce du soir, comme ça.